Je rappelle qu'on n'est pas encore sûr que la tablette qu'on a trouvée est l'arc de Vlatos. On est, oui. est quelques-uns, on est deux joueurs, à rester resté vraiment sur cette idée que. Mais non, vous avez parlé d'une marche, ça c'est pas on une marche. Ça marche. Une tablette. Il doit bien y avoir un monument quelque part qui est Une Marche quelque part, et c'est vous, vous campez sur place. Alors, reprenons. Reprise. <rire> euh, nous en étions arrêtés. Euh, donc lorsque nous dormions. Euh... Au pied de la montagne Au pied de la montagne, on avait trouvé une petite, euh, une petite cachette, oui parce que Estelle a aussi euh, été blessée à cette occasion-là d'ailleurs. On a, on a tous, tous écopé en fait. Hein. Certains c'est avec plutôt les confrontations avec les créatures, d'autres c'est euh, confrontation indirecte du fait des rochers. Voilà, on a, on a trois chutes d'escalade peut-être aussi. Hein. Il y a des on chutes d'escalade. Enfin, on, on a eu énormément de, de dégâts physiques et autant que psychologiques. Donc là on est vraiment, vraiment plus du tout en forme. On se sentait pas, moi avec ma jambe folle, etc., ma patte folle et, euh, et Estelle blessée, on se sentait pas vraiment de revenir sur le, dans le studio pour, pour la nuit. Donc nous avons dormi dans une petite aspérité. Euh, du village Hothèque. Euh, donc le lendemain matin, nous nous réveillons avec euh, le soleil qui darde ses rayons sur nos, nos visages euh, à peine reposés, et nous découvrons euh, trois petits lézards qui nous observent euh, au moment du réveil. Le sang de Samuel Ice, qui n'est pourtant pas un violent, euh, ne fait qu'un tour. Euh, il saisit l'arme qu'il avait emmenée pour se défendre euh, en cas de besoin, et euh, abat deux des lézards et laisse partir Le, le troisième. Probablement qu'il le rate d'ailleurs, en plus euh, oui. il ne veut le laisser pas oui. sortir. De... <rire> euh... Et en fait, on... on voit que ce petit lézard manifeste une attitude tout à fait étonnante pour un lézard. Alors, déjà, trois lézards qui nous observent, c'est quelque chose assez ah, curieux. Le lézard, c'est un animal plutôt craintif. Et on remarque qu'il a une attitude très très étrange. Certains d'entre nous, dont Samuel Heiss d'ailleurs, qui commence à regretter son geste, se disent. Bah, Peut-être que ces lézards n'en étaient pas tout à fait, on a peut-être raté quelque chose sur ce coup-là, et il n'était peut-être pas justifié de les tuer, d'autant que euh, les indiens ont tête que s'ils sont euh, immortels comme ils l'espéraient, peut-être des facilités à se transporter d'un corps à un autre. On commence à essayer d'échafauder tout un tas de théories comme ça, et à se dire, mince, peut-être que là on n'aurait pas dû. <rire> on, on aurait peut-être dû les suivre, essayer de communiquer avec eux, avant de. mais bon, le fait est que, euh, avec tout ce qu'ils avaient vécu, ça ne ne ne sentait pas vraiment de, de prendre le risque <coughs> qu'il s'agisse de bien autre chose que de, de potentiels collègues. Et donc, voilà, laisse, le, laisse les cadavres de ces, ces lézards sur place. Euh, et on part toujours avec cette idée en tête que euh, nous cherchons un monument, une arche, une arche ouais. au sens le plus littéral du terme, une, architecturale architecturale du pierre, terme. Euh, une arche en euh, pierre, une arche, l'arc de triomphe, voilà, l'arc de Vlactos, l'arc de triomphe. C'est ah, un peu quelque chose comme ça qu'on recherche. Et, et donc là, le MJ, de façon un tout petit peu métageux, et heureusement, <rire> euh, de façon hein, complètement hors roleplay, nous dit, euh, vous n'ignorez tout de même pas que euh, le terme d'arc peut s'employer pour diverses choses. <rire> Par exemple, une tablette, l'arche d'Alliance, comme on l'appelle, euh, ouais. euh, est contenue dans un coffre, donc en fait, on a découvert que c'est le nom du coffre, en fait, hein, l'arche <rire> euh, bon, passons, euh, mais vous, vous n'ignorez donc pas que le terme peut s'appliquer à autre ah, chose, autre que chose. Un, un gros monument architectural. Donc là, Et vous verriez à plusieurs kilomètres. Les joueurs que nous sommes, euh, peut-être pas bien fins, mais on comprend hein, assez facilement <rire> le, le, le message. Nous avons retrouvé euh, euh, l'arc de Vlactos C'est bien la tablette sur laquelle se penche euh, d'ailleurs Estelle, euh, qui essaye de, depuis qu'on l'a retrouvée, qui essaye d'en de, comprendre le, le sens. Pour l'instant, on a raté, assez mais pas, fou, elle, elle, elle essaye de comprendre ce qui, oh. ce qui est écrit dessus. Euh, on a d'ailleurs fait une décalque hein, pour être sûr de si jamais l'objet venait à être détruit, d'avoir le, les écritures. Et euh, voilà. Bon, une fois qu'on a compris ça, on se dit mais, pff, au final, qu'est-ce qu'on fait dans ce désert À part à risquer de mourir, euh, les créatures manifestement n'arrivent pas à en venir à bout. Tout ça comprendra un peu plus tard que bah, tout simplement on s'y est mal pris. Il y avait, il y avait moyen de s'en débarrasser, mais on s'y est mal pris. C'était euh... bah, pas évident non plus. Hein. <rire> Disons qu'on avait une bande dessinée nous expliquant quand même comment on s'y prend, mais enfin on est passé complètement à côté. Ce qui arrive, c'est pas la première ni la dernière dans cette, euh, cette campagne que ça nous arrive de passer à côté d'un truc. Là on est passé complètement à côté de, de la méthode, on va dire, on n'a pas ouais. compris la méthode malgré, malgré diverses expérimentations. Et qui plus est, euh, ce qui devient un tout petit peu plus central au final une fois qu'on a compris qu'on qu avait récupérer ce qu'on était venu chercher nous en tant que membre de l'agence Edgar Allan po, euh, à savoir l'Arche une fois qu'on a compris qu'on avait retrouvé, ce, retrouvé cet objet là ce qui devient central c'est de redonner sa forme humaine à notre ami David Newell qui semble bien qu'il est un scarabée. Tout le monde commence à être plus ou moins persuadé, en tête un sceptique mmh. juste pour faire contre euh, lancement. Ouais, ouais. Oui, mais on sceptique. On, on euh, le reste même tous un petit peu. Ouais, mais tout, enfin... Tous voulaient un petit peu en disant non mais oui, quand même ça peut être ça, Lui, c est c est un, un peu gros, c'est <rire> un scarabée. Et <rire> c'est aussi d'ailleurs cette transformation en scarabée qui fait qu'on imagine. que les lézards puissent être autre chose que des simples lézards. Ça nous met la puce à l'oreille en se disant mince. C'est des mauvais réflexes. On aurait peut-être pas dû les abattre. Ceci étant dit, on ne connaît on pas du tout les intentions des Indiens On sait que c'est Watley qui leur a expliqué il y a très très longtemps de ça, euh, ces histoires d'immortalité, etc et on se dit, bah, on ne sait pas s'ils sont belliqueux, hostiles, ou si, euh, si au contraire, ce sont, sont de braves gens qui ont juste été un peu abusés par un sorcier. C'est quelque chose qu'on ne sait pas, on n'a aucune maîtrise sur cette, ce truc-là, donc on reste très très méfiant malgré tout euh, à l'égard de, de ce village. Parce qu'on ne sait encore une fois, on ne sait pas s'ils ont été décimés, s'ils si, euh, si ont volontairement euh, pratiqué des, des, rites, euh, des rites de sorcellerie extrêmement sombres, enfin, voilà, tout nous échappe un petit peu, hein. on a toujours l'impression que le, le, les explications se dérobe un peu sous nos pieds, on a, on a du mal à remonter très clairement, on a du mal à remonter le puzzle euh, Voilà. on, on a euh, si ce n'est cette histoire de lentille on a bien compris pourquoi le tournage s'est ouais, arrêté mais à part ça, on a finalement démêlé assez peu de choses sur cette partie là en réalité et on décide donc d'aller se, se promener euh, de faire un, un dernier tour, un barou d'honneur, on pourrait dire, euh, pour voir si rien euh, ne restait d'essentiel, de, de, parce qu'on cherche encore euh, des morceaux de disque. Je vous rappelle qu'il y a ce disque bon. sur lequel il y a euh, le, le, le dessin d'un aigle, euh, le disque d'Eurlier, euh, dont bon, on a récupéré un une partie, et dont on aimerait bien trouver les deux autres parties, sachant que si nos adversaires mettent la main dessus avant nous, on sait que ça favorise considérablement l'émergence d'Eurlier qui nous paraît pas souhaitable, même si on a une vue qu assez vague de ce que peut être lié. <rire> <rire> euh, voilà, donc... Nous voilà repartis, et euh, finalement euh, le, le, le tour va être très rapide, puisque en s'enfonçant un petit peu plus avant dans le, dans le canyon, euh, des créatures nous assaillent. Euh, celui qui a, qui a la lentille euh, nous signale que euh, des créatures sont, sont, sont présentes, notamment une qui arrive vers nous très très rapidement. Samuel Alaïs, qui n'y voit goutte, euh, voit que l'un de ses amis se fait pousser, euh, décide d'en de, finir avec ses créatures, jette une poignée de sable qui lui donne une vague indication de l'endroit où elle se trouve, et tire une balle, euh, donc techniquement euh, il a deux points de vie. <rire> euh, <rire> il, il, est, il tire à peine debout, enfin il est c'est déjà un miracle qu'il arrive à circuler encore un peu dans le désert, euh, soutenu par ses, ses camarades. Euh, il a la main, euh, quelqu'un le soutient, d'un côté il sort son arme, tire, et au moment où il tire, c'est encore un petit peu de technique, mais c'est suffisamment sympa pour, euh, pour que ce soit signalé, euh, il fait un échec critique qui conduit le, le percuteur, enfin le, je sais plus comment bon, ça s'appelle. Le le chien le chien qui a le... été éjecté ah, par C'est même pas le chien, comme c'est un... Un, un, un automatique c'est ah, euh, ouais, la partie ouais, c'est toute la partie du haut je sais plus comment ça, ça s'appelle enfin euh, qui tient le, le percuteur et qui cache le reste euh, qui lui arrive en pleine tête euh, réduisant à néant ses espoirs d'en sortir en vie moi j'avais le joueur avait vraiment l'espoir que ce personnage là aille jusqu'au bout de la campagne c'est raté j'ai euh, toujours le même <rire> espoir de que ah, oui, mon personnage va aller jusqu'au bout de la il va bien Bill <rire> Bassett, no comment, et donc son percuteur en plan dans la tête, et s'écroule, euh, on sent, euh, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour le reste du groupe qui dit, non mais, pff, en en va. allez, terminé euh, terminer euh, le désert du Moab, on, de toute façon, on n'arrivera pas à faire mieux que ce qu'on a fait, euh, on a une Kachina qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe ici, on l'emmène avec nous, on la garde bien précieusement, euh, et on s'en se, on se, on sent ça. Donc là, on, le, maintenant, on se c'est presque une course-poursuite, en fait, euh, avec les créatures qui nous, qui nous suivent euh, à l'extérieur. Quand on sort du village hôtel dans lequel on était resté 24 heures, euh, on court vers les, vers les studios. Euh, là, de nouveau, des manifestations très, très étranges. On se dit que ça y est, on est perdu. Euh, rien ne nous sauvera plus. Bon, Samuel Laises, en l'occurrence, c'est le cas. <rire> mais, euh, mais il reste encore euh, euh, quelques personnages, quelques investigateurs debout mmh. euh, qui, espo... enfin, qui espèrent euh, s'en sortir, qui ne savent pas trop comment s'y prendre. On est loin de tout, on n'a pas de véhicule plein désert, fait un énorme feu de joie avec tout ce qu'on trouve pour essayer de signaler notre présence, et là arrive bah, ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les réserves physiques et psychologiques des uns et des autres s'épuisent complètement, euh, ils essayent de repartir à pied, et finissent par tomber tous, euh, peu ou prou, dans le, dans le coltard, euh, dans le coma, euh, dans le désert. Et se réveillent, euh, quelques jours plus tard, euh, à l'hôpital, pour ceux qui sont encore vivants, donc pour info, hein, il reste donc Estelle et Bill. Euh... Et s'empresse ouais. de vérifier qu'il a toujours le scarabée David avec lui. Et voilà, il a une, une petite boîte de lumière sert une boîte de maison orange. Euh, David. Ouais. Euh, David qui apprécie énormément le miel le... et toutes les choses que les scarabées apprécient. Hein, il a bien, <rire> il profite bien de son état de, de scarabée. Ouais. Euh... Et puis voilà, donc on se... les... ceux qui restent encore vivants se réveillent, se réveillent à l'hôpital. C'est à ce moment-là que l'agence de impôts euh, décide. Euh, donc ils vont rester deux jours à l'hôpital. Euh, oui, c'est ça, deux jours puisque c'est le premier. Euh, ils vont rester deux, deux jours à l'hôpital. Euh, il se passera des choses très étranges dans cet hôpital, euh, il y aura une, une agression, il y aura une, une chambre dans laquelle du sang est répandu sur un mur, enfin il y aura une. moi je n'y étais pas, enfin, le, aucun de mes investigateurs n'était de fait, euh, mais en tout cas il y a, il y a des choses très très euh, étranges qui vont s'y passer, très, qui vont finir de, de plonger les, les deux investigateurs restants, euh, à savoir donc Estelle et Bob, Bill, euh, je vais y arriver, euh, Estelle et, et Bill, euh, voilà, qui, vont rester, qui sont les deux survivants, avec euh, le scarabée, euh, qui vont finir de les, de les plonger, de, de les faire plonger un petit peu dans la folie même si jusque là euh, ils tiennent quand même la rampe, hein, ils s'accrochent euh, euh, à ce qui leur reste d'humanité et, euh, et donc l'agence Edgar Allan Poe décide d'envoyer euh, Merci de l'agence. Un certain Melvis Palmer, euh, archéologue de son état, ami de Arthur George Worcester, avec lequel il faisait de la plongée, puisque dans le background de Arthur George, George il y avait ouais. cette, cette donnée-là. Ouais. Euh, il faisait de la plongée sur les côtes chiliennes. Encore une fois, je, je n'ai pas lu le scénario et ouais, ça ouais, n'était euh, pas, euh, pas prévu ouais, du ouais, tout. Pas ouais, enfin, ouais. Pour l'instant, on n'a pas entendu parler <rire> du Chili. C'est ça, euh, c'était pas prévu du tout, mais enfin voilà, le fait est que pour des raisons personnelles, le, le Chili est un endroit que qui me fait très envie, qui me fait très rêver, donc j'envoie souvent des investigateurs. Euh, <rire> ils ont souvent dans leur background le fait d'aimer ce pays. Euh, voilà. Donc, donc là, ils avaient trouvé. En l'occurrence, j'avais rajouté dans le background pour donner un peu de débit au me jeu, et puis parce que j'aime bien ce genre de truc. Euh, je m'étais rajouté un objet qui avait été ramené, une statue qui avait été ramenée des côtes chiliennes, qui avait été trouvée dans la mer qui était très étrange et auquel euh, bah, le, celui euh, entre Arthur Georges et Melvis, euh, celui des deux qui l'avait, faisait avait eu des rêves étranges et puis s'attachait particulièrement à cet objet-là sans trop savoir pourquoi. Voilà, ouais. c'était vraiment un truc complètement euh, hors scénario que j'avais rajouté euh, et qui permettait voilà éventuellement ouais. de faire un petit peu lien et puis d'amener un petit peu de surnaturel avant même qu'on qu soit lancé dans l'aventure. C'est cadeau. Et voilà, c'était cadeau pour le MJ, j'aime bien faire ce genre de truc aussi, ça c'est le joueur. Euh, donc voilà, le, le, le fait est que euh, ce nouveau Melvis Palmer arrive, euh, rencontre euh, donc le, le Estelle et Bill qui se sont à moitié sauvés de l'hôpital, euh, parce qu'ils craignaient un petit peu pour leur, pour leur jour en fait, et puis ils craignaient aussi pour le, les gens autour d'eux. Euh, donc, ils se sauvent de l'hôpital en récupérant tous leurs effets personnels, dont euh, une certaine poupée euh, en argile. Indice, Indice essentiel euh... qu'il ne fallait pas abandonner. Indice essentiel qu'il ne fallait pas abandonner. Ils récupèrent aussi, bien sûr, hein, euh, l'arc, etc. Tout, tout est... Nous avons tout stocké, en fait, euh, dans, un, dans un espèce d'énorme coffre. En réalité, Estelle Lecarte quittera le groupe, d'ailleurs, oui, euh... après, après avoir quitté l'hôpital, en fait. Oui, d'ailleurs, c'est ça, c'est qu'Estelle, est qu en fait, ne va même pas sortir de l'hôpital avec nous. Euh, Estelle va, partir, va repartir tout de suite pour, pour l'Angleterre, enfin, pour le Royaume-Uni, euh, avec l'Arc de Vlactos avec elle. Euh, le but étant donc autant de séparer les artefacts que vous avez en mmh. cas d'agression de, des chevaliers plus de l'argent, euh, et également elle avait des recherches à les faire avec cet arc. parce que c'était déjà focalisé dessus depuis que vous l'avez trouvé, comme tu le précisais. Et vous gardez une copie des éléments, même pas ouais. Mais, Même non, pas, alors, même non, pas, pas c'est bah, oui, et, puis, et puis le fait est que Melvis arrive là-dedans, ceux qui ont la copie en réalité, euh, et c'est là le gros avantage d'avoir créé cette, cette espèce d'agence après coup, euh, ceux qui ont des copies de tout ça et qui ont centralisé toutes ces informations-là sont... l'agence Voilà, bien évidemment, alors, les membres de l'agence et à, à chaque fois. fois voilà, et à qui on fait maintenant, désormais, on ne fait plus appel aux membres de la famille, aux copains, euh, euh, au cercle élargi, on va dire. On fait, on fait directement appel à l'agence qui du coup peut centraliser et parce qu'on a bien compris... compris que... de vous laisser garder les élèves de jeu, les éléments allaient... Euh, enfin les, les investigateurs tombaient quand même assez rapidement, c'était une sécurité. Euh, voilà, donc Melvis Palmer arrive, alors bon, se passe euh, la rencontre, tout ça, et puis on décide d'aller euh, à l'hôpital. Une fois que tout ça a été expliqué à Melvis, hein, qu'il qu a pris connaissance des informations transmises par les, les, les investigateurs qui a rejoint, bon. ben on décide d'aller à l'hôtel. Et, bien, à l'hôtel, euh, se passe des, des choses très étranges, euh, à savoir que, bon, bon au-delà du fait qu'on a un scarabée pour ami, euh, se passent des choses encore plus étranges, à savoir qu'il y a des morts autour de nous. Alors, je vais pas détailler, parce que en gros, ce qu'il faut Mort comprendre, c'est que voilà, en, en gros, nous aurons des morts violentes partout où nous allons passer. Pas une journée ne se passera sans qu'il qu y ait des morts violentes. Dès si que vous vous arrêtez quelque part. On, ouais. Dès, dès qu'on se pose quelque part, il y a des morts, on prendra le train, il y aura des morts dans le train, on, à l'arrivée, on aura, on sera à la limite de se faire emprisonner euh, pour meurtre, on, on sera soupçonné, en tout cas, d'avoir participé aux exactions qu'on dans le train, etc. Euh, on commence à comprendre, au fur et à mesure de, que les jours passent, on comprend que qu'il euh, y a trois morts à l'hôtel, il euh, y aura six morts un petit peu plus loin, des policiers se font se font tuer, etc. Enfin, c'est très compliqué. On finit par se dire, c'est la Kachina, c'est une saloperie euh, qui donc, nous... On peut oublier que tout ça se passe pendant... vous prenez le train pour une raison particulière. — Là, on est encore à Los Angeles, parce qu'en si fait, Tu je parlais je de... de train. Oui, mais... train. — L'épisode à Los Angeles, ah. sera finalement, euh, durera oui. en fait un, un petit peu plus deux jours. Deux jours de plus euh, Finalement, ça ne dure que deux jours. Mais, oui, mais, euh... mais voilà, en fait, euh, on retrouve, euh... voilà, on va se promener, par exemple, oui. truc typique, on va se promener euh, dans le... On veut jeter la, la statue dans l'eau, et là, on voit un un être humain assez décharné, euh, s'approcher de nous sans qu'on comprenne trop pourquoi, euh, on, trouve, euh, on trouve des objets très étranges sur notre chemin, enfin voilà, vraiment très très bizarre. Euh, L'agence nous enverra Edna, donc l'infirmière qui s'occupe euh, de Winifred, l'un des investigateurs qui était là au tout début. Euh, et bien Winifred qui est toujours à l'hôpital psychiatrique évidemment, la personne qui s'occupait de lui, l'infirmière qui s'occupait principalement de lui, s'appelle Edna, et, euh, et en fait appartient à l'agence Edgar Allan Poe, c'est bien pour ça qu'elle euh, qu s'occupait euh, si attentivement de Winifred. Elle nous rejoint donc en cours de route et euh, la nouvelle équipe est donc formée désormais de Melvis Palmer, euh, Bill le machiniste... <rire> <rire> Alors on euh... transformait son nom de famille en le machiniste. c'est un nom de famille. Le, le, le machiniste, voilà. probablement français. Voilà. Euh, nous avons donc David Newell sous sa forme la plus carabée possible, euh, Edna et... Euh, et puis bah, et euh, euh, également euh, Clifford. Clifford, tout à fait, qui nous rejoint tout de suite. Oui, qui nous rejoint. Pareil, c'est l'échange avec. Euh, c'est ça, c'est Melvis avec, et Clifford. Et les... Les, les deux arrivent ouais. en gros en même temps. Ouais. Euh, avec Edna, en fait, c'est un nouveau groupe, ni plus ni moins, qui se constitue autour de Bill le Maquiniste euh, et de David Newell sous sa forme Scarabée. <rire> ouais. euh, on a toujours toujours pas réussi à résoudre le problème de, euh, de cette transformation. Ça perdure en Et on a surtout aucun moyen de comprendre. Enfin, euh, on voit vraiment pas comment faire euh, pour le pour les débarrasser de ce truc-là. On essaye plein de choses. Alors la formule qui m'avait été donnée, on commence à la réciter plusieurs fois pour essayer de voir si. Euh... Donc les formules hein, dans la dans la campagne, c'est des, des choses du genre euh, Sodogawa, Virtus Leugen, Borgo Kinyan. Autant vous dire qu'il y en a.